Alors, bonjour encore une fois de plus, c'est Nkaviyamou Junior, alors comme vous l'avez vu, ce matin, en sujet, nous allons aborder un point bien spécifique, je salue déjà, voilà, chacun de vous, j'espère que vous portez bien vos familles aussi, alors, donc, ce matin, nous allons simplement parler, déjà, avant que je donne le sujet, abonne-toi déjà pour les vidéos passées, et pour voilà, si tu es un nouvel abonné, voilà, essaye de mettre des commentaires, abonne-toi si tu es nouveau, abonne-toi simplement et partage le lien. Alors aujourd'hui, comme le sujet le dit, lui-même, alors on va parler aujourd'hui de comment programmer ou comment commencer à programmer en langage Python. Comment commencer Comment commencer Parce qu'il faut déjà savoir par où commencer. Alors pour apprendre à programmer dans un langage de programmation, particulièrement celui que j'ai le mieux maîtrisé ou celui que je maîtrise le mieux, je commence à, à vous donner voilà, le chemin ou encore voilà les, les rudiments, comment ça se passe. Alors, comment commencer à programmer en langage Python Alors, déjà pour essayer de programmer en langage Python, que vous, aviez, que vous soyez allé dans une école l informatique ou pas, si vous êtes la motivation, si vous êtes la passion informatique, vous pouvez apprendre depuis chez vous. Déjà, premièrement, il faut voilà, euh, vous familiariser avec les notions techniques en anglais parce que la programmation informatique se fait avec des mots techniques anglais. Donc déjà, premièrement, il faut voilà, déjà vous familiariser avec les mots techniques anglais. Ce n'est pas tout l'anglais que vous allez apprendre. Du coup, non, ce sont des mots techniques. Voilà. Donc, vous allez apprendre. Et déjà, pour programmer ensuite, il faut, euh, voilà également, euh, à faire des petits cours, des cours d'informatique, parce que c'est une procédure, la programmation informatique, c'est une procédure à suivre. C'est comme lorsqu'on fait une dissertation, on sait ce qu'on met, donc il faut maîtriser un peu le sujet. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez apprendre les bases, comme les variables, c'est quoi une variable, vous allez apprendre. Après, la variable, vous allez déjà euh, apprendre aussi c'est quoi les listes. Quand vous allez apprendre les listes, vous allez apprendre après c'est quoi une fonction, c'est quoi une boucle, c'est quoi une fonction locale, c'est quoi une fonction interne, voilà, euh, un c'est quoi, euh, on va dire, c'est quoi l'héritage, c'est quoi la concaténation Donc, il y a un peu toutes ces notions-là apprendre mais le plus important, c'est que vous apprenez les bases donc les variables les boucles les listes euh, les on va dire quoi les fonctions donc c'est déjà les rudiments qu'il faut apprendre si vous apprenez ça au fur et à mesure donc vous allez vous familiariser avec le langage de programmation python vous allez commencer à écrire les petits programmes donc sur votre ordinateur pour le moment je ne montre pas, je ne montre pas encore comment installer voilà euh, python sur son ordinateur c'est juste pour vous donner ce qu'il faut connaître pour programmer seul. Parce qu'il faut connaître la méthode. Avec la méthode, maintenant, tu peux commencer à créer des programmes que tu peux. Tu vas commencer à créer des petits jeux de mots. Donc, voici un peu ce qu'il faut connaître pour voilà, commencer à programmer. Ce sont les notions de base. Donc, merci de mettre un like. Déjà, si ça t'a... Aider de connaître voilà, les éléments le commencement qu'il faut pour, voilà, essayer pour apprendre à programmer. Déjà, la programmation, ce n'est pas pour les grands mathématiciens, ce n'est pas pour voilà, les... les génies, c'est pour les personnes passionnées voilà, et qui aiment également un peu de, de, de science, donc de maths, parce qu'on fait des mathématiques aussi, un peu de mathématiques dans la programmation informatique. Donc, déjà, merci d'avoir écouté et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, sûrement pour soi-ci, si ce sera montré euh, comment programmer. Donc, laissez-moi vos commentaires, ce qui encouragera à continuer donc, le sujet. Pour les élèves et terminés, comme pour les enfants qui sont un voilà, âge plus bas, donc ceux qui voudront bien apprendre à programmer en langage 8 ans, on va commencer. Je vais vous montrer comment installer le programme. Voilà, comment est-ce qu'il faut commencer à programmer les bases du Donc, merci d'avoir regardé et bonne journée.